petite balade aujourd'hui euh, on va aller aux salines de maglone un super spot autour des, des marais et des salines quoi euh, des anciennes salines de maglone de Villeneuve et voilà et dans là on part de Montpellier avec un petit spot très sympa une dame qui se mouche et c'est parti mon kiki salut la volaille mmh. en face et c'est magnifique hein, mais c'est juste je l'ai fait euh, beaucoup je me dis bah tiens pour la première fois tu vois qu'il y a un single là je pense que ça peut être sympa je regrette un peu la piste en face et je me ralentis beaucoup heureusement que je suis parti tôt j'ai trouvé un chemin donc je l'ai rejoint. je sais pas comment ça s'appelle, cette petite cascade artificielle euh, faisant peut-être office de barrage de régulation, mais je n'en sais rien. Moi bon, je que je vais là. Pas la tête. Ah ouais, c'est tape cul, putain Je survalide la rive ouest de Montpellier pour descendre vers les étangs. C'est de la piste de gravel, c'est top Bonjour <rire> Petit cycliste C'est juste super beau. Évidemment, c'est très présenté. On est dimanche matin. De toute façon on ne peut pas du tout aller vite ici parce que le terrain déjà est un peu particulier mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde Pas du tout ce que genre de plante donne mais j'espère que c'est joli hein. si un nid de poule, je suis mort Allez, j'arrête euh, le rock'n'roll tiens les plus qu'on papote euh, je vous parle à vous les 15 abonnés de ma chaîne euh... et encore sur les 15 il y en a 14 qui n'ont pas regardé cette vidéo c'est toujours comme ça mais euh, désolé pour la qualité des vidéos et je découvre hein, YouTube et toutes ces conneries, mais euh, apparemment, quand on est une petite chaîne euh, toute neuve, qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, ils dégradent la qualité, et ils utilisent un codec euh, vraiment pourri, alors qu'il y a un VP9, qui est apparemment le top-notch, euh, must, le must-have du codec, qui est réservé aux chaînes à fort trafic. Et la petite astuce que je vous donne si un jour vous voulez faire des vidéos euh, sur YouTube euh, de bonne qualité et eh ben le V-P9 est obligatoirement utilisé dès qu'on upload de la 4K et du coup c'est ce que je vais faire sur cette vidéo et normalement on aura quelque chose de vraiment qualitatif et non pas euh, l'espèce de soupe de pixels que je vous sers depuis la création de la chaîne Meilleure transition cyclable que je connaisse. On est sur une piste cyclable et euh, on n'est plus sur une piste cyclable. Et là, une bonne nationale avec des bagnoles à 90. C'est vraiment, euh, ouais, c'est le top. Je pense que là, c'est pas dangereux du tout, c'est bien sécurisé, je me sens en confiance, là. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous parler de la cyclabilité de l'agglomération de Montpellier. Donc, euh, non, en gros, ça se passe plutôt bien, mais alors là... Euh... Euh... Là ça se passe pas bien hein, comme je viens de vous le montrer, c'est n'importe quoi, c'est un abattoir à cyclistes. Donc euh, euh, ouais bah voilà quoi, c'est comme ça. de la maison, il n'y a plus grand chose à vous montrer en termes d'image parce que ça va être de la route dégueulasse et de la ville. J'ai découvert qu'il y avait une brûlerie de café quand on passe à côté ça, ça bon et sinon il y a un petit panneau rigolo qui dit merci de ne pas donner à manger aux chevaux pour des raisons de santé oui bah oui parce que manger tue, arrêtez de manger hein les chevaux je sais pas si je garderais ça parce que vraiment ça sent la fatigue hein, quand même Rive de la mousson et euh, vraiment petit cadre euh, très sympa. Le vélo qui est là, qui attend sagement, qu'on rentre à la maison. Mais j'arrête pas de faire des détours alors euh, franchement, <rire> c'est pas gagné. J'ai eu beau chercher Comment prendre ce truc là Comme un cycliste Mais en fait euh, C'est pas possible, il n'y a rien Il y a des chemins de terre, des lignes de désir Comme on dit, de gens qui traversent n'importe comment euh, Dans le gazon Qui remontent sur un trottoir Et en fait faut prendre la place d'une bagnole et à trouver le coup Mais euh, ça permet quand même de de montrer qu'on est un véhicule comme les autres, que, euh, faut pas nous tuer. Il fait 20 degrés. On le 5 mars, c'est n'importe quoi. Je suis parti ce matin euh, 5. Et euh, j'étais vraiment juste. Et là je crève de chaud. Voilà, la petite côte a pas aidé. <rire> Ouais, cette fois c'est la bonne, je suis le mariole euh, sans les mains, machin, mais juste pour vous dire au revoir, puis il y a des cyclistes qui arrivent en face. Voir, ça va, il roule droit. <rire> mais il euh, faut que j'arrête de faire ça. Un jour je vais tomber, je vais perdre mes dents. Si j'avais ici Il y a des séquences, je pense que je les garderai pas. C'est la fin de la vidéo, là vraiment je suis, je suis pas loin de chez moi, là, je suis à 4 km. Et c'est totalement euh, insignifiant. Ce paysage, ce parcours, cette piste cyclable qui a le de mérite d'exister. Et voilà, donc euh, je vous dis euh, à tous et portez-vous bien.